Un seul agent allié en vie. Ça se fait ouvrir dans tous les sens. Ça m'énerve. Ah ouais. Hopfort a placé un désamorceur près d'une bombe. Bon bah c'est ce qu'on appelle communément la mer Noire. En plus, je suis d'une discrétion absolue. Dernier agent faut que tu fonces, faut que tu fonces. Non, ça passe, ça passe pas, ça passe. Pas. Si, si, ça passe pas, je pense. Ça passe pas. De toute façon, je le tente. Hein. Si, ça ça passe. passe ou pas Ça passe, ça passe. Ça passe. Ça passe ou ça pas. pas La dernière seconde, on saura. Oh, c'était short, ça, race. Ah, j'avoue. <rire> <rire> <Get> <rire>